du ciao des C'est de bon la Sarkozy, la nouvelle monarchie. Si t'habites à Chantilly, pas de chance, moi c'est joigni. On y pense, soin des vieux. Quand il s'appelle Bettencourt, comme j'ai pas sa fortune, je passerai même à mes vieux jours. est si à me donnait ce qui donne un tapis, je partirais en retraite et merde à Sarkozy si j'avais le compte en banque de Johnny Hallyday je paierais beaucoup d'impôts par solidarité On fait bien des cadeaux à la gare et César Qui n'ont pas besoin d'argent Ils ont déjà des milliards pour pouvoir prendre demain une retraite méritée Aujourd'hui je dois défiler Et je serais pas payé si j'avais le portefeuille de Monsieur Pino Comme de service public je peux payer mes hôpitaux Si j'avais le compte en banque de Marc Sylvette J'aurai pas d'inquiétude pour prendre ma retraite. Peut bien se payer un avion avec piscine, même si c'est sur le dos des pauvres gens qui turbinent pour rembourser l'argent. bilan des millions de vaccins, mettre un contrôle fiscal. Mais à celui qui a trois fois rien, s'il dans le portefeuille, d'un LK Moi j'irai en vacances. Comme lui jusqu'à Nisna, nice mais j'ai pas le compte en banque de Patrice bras Alors pour faire la grève, moi je reste là. S'il est à me donner, qui donne un tapis, j partirai en retraite. Et merde à Sarkozy, si j'avais le compte en banque de Johnny Hallyday. Je paierais beaucoup d'impôts par solidarité. S'il est à me donner, qui donne un tapis, j partirai en retraite. Et merde à Sarkozy.